nous lirons ces versets qui vont du verset 15 au verset 21. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. » Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viens à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là même Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et à mon tour. Moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. dans le recueil Louanges et Prières. Je vous invite maintenant à prendre le cantique 186. Écoute-nous, Dieu de la terre. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Je vous invite à vous lever. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voici devant toi tels que nous sommes. Et si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton souffle, ton esprit nous éclaire, ta parole prendra tout son sens. Notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Par ton esprit, ton souffle, ô oh Dieu notre Père, viens ouvrir notre cœur. Et notre intelligence à l'intelligence de ta parole. permet que cette parole naisse en nous et soit pour chacun d'entre nous une force qui fait vivre le moteur de nos engagements et la source de nos inspirations. Amen. Amis, frères et sœurs, nous sommes dans un entre-deux, entre-deux fêtes, entre l'ascension, où Jésus a quitté les siens pour de bon, disparaissant dans le ciel, emporté par une nuée, comme nous l'avons lu il y a quelques jours à peine dans le livre des actes des apôtres, et la fête de la Pentecôte, don officiel de l'Esprit-Saint ou du souffle de Dieu sur les disciples et cela nous le fêterons dimanche prochain la vie du disciple d'hier comme celui d'aujourd'hui n'est pas simple elle se joue sur le mode du présent absent du déjà un dans l'union avec Jésus et pas encore là elle est faite de proximité éloignement elle est paradoxale. Ainsi que l'écrit un de nos collègues à la retraite, le pasteur Jean Dumas, dans son dernier ouvrage intitulé « Jean, explique-moi ton évangile ». Qu'est-ce qui va permettre à la communauté des disciples du temps de Jésus de rester soudée, Vivre de la promesse d'un souffle dans l'extrait du livre des actes relatif au récit de l'Ascension, il y est fait le rappel de la recommandation d'attendre la réalisation de la promesse du Père. C'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés. Avec cette insistance, reprise quelques versets plus loin, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec ces extraits du livre des actes, nous sommes dans l'écriture dans de l'évangéliste Luc qui donne, disons, sa version des faits. Et la promesse du Père à laquelle il est fait allusion dans le récit des actes renvoie à un autre récit présent cette fois-ci dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre. Là, nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus, il réunit ses disciples pour un ultime discours, prenant le temps de préparer ses disciples à son prochain départ, qui est ici sa mort, tout en parlant en même temps de continuité. Et Jésus s'adresse à son groupe de disciples. Seulement, au moment où l'évangile de Jean est rédigé, c'est déjà aux disciples de tous les temps que ce récit est en train de s'adresser. La continuité promise aux petits groupes de disciples s'adresse alors aux récepteurs de cet évangile, aux disciples des générations futures pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, comment comprendre et déchiffrer cette continuité et quelle forme va-t-elle prendre Dans les évangiles, Jésus, parlant de son Père, parle de Dieu dont il est totalement imprégné. Il promet à ses disciples le don de l'Esprit et le mot grec qui est employé, à savoir pneuma, se traduit par souffle. Et dans ce passage de l'Évangile précisément, chaque fois que le mot esprit est présent dans la traduction, eh bien c'est le mot souffle qui est écrit en grec. Et le souffle, c'est déjà ce que nous trouvons au tout début du livre de la Genèse, quand nous lisons que le souffle, ou l'Esprit de Dieu, plane à la surface des eaux. Ce souffle de Dieu, c'est le moyen qui pénètre le cœur des premiers témoins du Premier Testament, des messagers comme des prophètes. Et par exemple, nous pouvons lire dans le livre du prophète Ézéchiel, cette promesse que Dieu fait à son peuple. « Je leur donnerai un cœur loyal, je mettrai en vous un esprit neuf, autrement dit un souffle neuf, un cœur de chair, afin qu'il marche selon mes lois, qu'il gardent mes coutumes, qu'ils les accomplissent. » Il s'agit d'une promesse de la profusion du souffle de Dieu sur l'ensemble du peuple d'Israël et puis c'est le prophète Joël qui ira plus loin dans sa prophétie puisqu'il annoncera cette promesse de l'Esprit du souffle de Dieu à toute l'humanité. Et c'est tout au long de la première alliance que le peuple d'Israël va apprendre à vivre avec la promesse d'un souffle. Ce souffle qui rappelle sans cesse cet élément indispensable à la vie de tout être vivant. Ce souffle inhalé dans les narines du premier être humain qui lui donne vie et le met en mouvement. Ce souffle qui est l'air indispensable que nous respirons manifesté par le cri du nouveau-né que l'on attend parfois fébrilement à chaque naissance. Ce souffle dont on ne s'aperçoit pas qu'il est omniprésent à chaque seconde de notre vie, sauf quand il vient cruellement à manquer. On peut tout à fait bénéficier d'une santé excellente, mais si l'on est empêché de respirer d'une façon ou d'une autre, alors nous mourrons. C'est la même chose pour tout être vivant ou pour tout être humain à travers le monde, et la pandémie de la Covid nous le rappelle de façon déchirante depuis plus d'un an, puisque ce virus attaque tout particulièrement les voies respiratoires. Et c'est bien cette promesse du souffle que Jésus fait à ses disciples avant de mourir, cette promesse de recevoir ce souffle comme une force vitale, en plus de leur propre respiration. Et cela deviendra une sorte de regain de vitalité inattendu, décuplant leur courage pour oser devenir témoins de leur maître, à peine disparu à leurs yeux, parce qu'élevé au ciel, et pour entreprendre le minutieux ministère d'annoncer la bonne nouvelle, en restant fidèles à ce qu'ils auront appris de lui, et tout en innovant et en actualisant le message qu'ils ont retenu. Dans ce passage de l'Évangile, l'esprit ou le souffle, est mentionné par un terme particulier, ce mot de paraclet, un terme cher à l'évangéliste Jean, qu'on ne retrouve pas ailleurs d'ailleurs, et qui se traduit souvent par « consolateur », que l'on peut peut-être comprendre comme étant une force consolatrice permettant aux disciples de faire un travail de deuil provoqué par l'absence de Jésus. Mais certains commentateurs préfèrent une autre compréhension de ce terme en le prenant dans un autre registre, plus juridique, que l'on traduit alors par « avocat » ou même « défenseur », ce qui va représenter celui qui s'engage à nos côtés pour parler, intercéder en ma faveur. Peut-être par rapport à quelque chose que j'aurais du mal à observer comme par exemple la difficulté à mettre en pratique les commandements du Christ. Parce que selon ce passage de l'Évangile, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. » Et cet amour pour le Christ va se manifester dans l'écoute de sa parole, l'obéissance à ses commandements, la mise en pratique de son enseignement. Alors bien sûr c'est une feuille de route assez classique, pour ne pas dire traditionnelle pour toute personne qui désire suivre la volonté de Dieu, mais c'est loin d'être évident. C'est alors que le souffle intervient comme un don, celui d'être toujours en mouvement, non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement, dans la réflexion, la pensée, la raison, et le souffle va aider chacun à ne pas rester à la surface des choses mais à prendre des chemins insoupçonnés pour l'approfondissement de sa parole et aussi ce même souffle aidera les croyants d'aujourd'hui à ne pas rester dans une littéralité du texte biblique par exemple afin de trouver les mots les plus justes ou les images les plus justes permettant de faire de la Bible toujours une parole vivante et non pas un texte dépassé. Alors, bien sûr, cela peut amener nombreux d'entre eux, voire nombreux d'entre nous aujourd'hui sur les chemins inconnus de la discussion. Mais le souffle est alors une force intérieure qui dynamise et entraîne les gens à la suite les uns des autres. Parfois dans des débats contradictoires, mais qui montrent la richesse de la pluralité des opinions, la multiplicité des interprétations théologiques. Et le souffle est là pour garder chacun dans un esprit d'ouverture, pour chercher à comprendre sans juger, pour respecter la pluralité des lectures sans jeter d'anathème. Parce que tout le monde n'en est pas au même point, que personne n'a le même parcours de vie, ni même les mêmes expériences de foi. Ce même souffle peut ouvrir les uns et les autres au dialogue avec les religions autres que le christianisme, et mener les uns et les autres à dialoguer aussi avec des personnes athées. Et ce même souffle peut faire découvrir aux uns comme aux autres la richesse du dialogue, le bonheur de comprendre et d'approfondir ses propres spécificités, d'apprendre à mieux se connaître et pourquoi pas, idéalement, aboutir à une fraternité réciproque. Une tradition religieuse autre que la nôtre, Peut dire quelque chose de proche sur un thème spirituel ou humaniste. Comme le montre cette citation empruntée au poète persan, alors je ne suis pas sûre de la prononciation du nom que les personnes m'excusent, mais je vais dire Omar Kayam, peut-être, dans son livre de Quatrain, il écrit Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, car la vie elle-même est dans le souffle qui passe. Nous sommes appelés à vivre de la promesse d'un souffle parfois ténu, mais qui dit tellement sur la présence souvent surprenante de Dieu. Ce souffle se manifeste de façon très diverse, et même dans notre vie quotidienne. Vivre de la promesse de ce souffle commence par se laisser chambouler dans ses projets bien construits pour accueillir une rencontre impromptue. C'est aussi prendre conscience de ne prendre aucune décision, que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle ou dans nos vies d'église, sans questionner auparavant dans la prière le discernement que demande chaque situation. C'est aussi repérer comment est renouvelé ce qui était devenu habituel ou déranger ce qui était bien ancré. C'est d'observer comment est relancé ce qui était stoppé. Vivre de la promesse de ce souffle, c'est encore en toutes circonstances et contre toute attente, alors qu'on se sentait seul et impuissant, faire l'expérience de garder la foi, la patience, l'amour, l'espérance, la confiance, et en particulier dans les situations difficiles, tragiques même, et s'apercevoir que tout cela ne vient pas de nous, mais que cela nous est donné. Ainsi que l'écrit encore le pasteur Jean Dumas, au commencement de l'évangile, le baptiste voit le souffle descendre sur l'homme Jésus. Après avoir traversé la mort, Jésus transmet à ses disciples le souffle reçu de son Père. Est-ce la fin de l'Évangile La finale du texte, certes. Mais depuis, le souffle poursuit sa course et se mêle à la parole des hommes. Et l'homme qui s'essouffle à courir sa vie qui peine et bute sur l'obstacle, le souffle court reprend souffle à la parole de l'Évangile. Il se redresse comme né d'un nouveau souffle et sa course s'apaise jusqu'à parvenir au but, devenir un avec le Père par son Fils devenu mon frère. Amen.